collègues j'espère que vous allez bien voilà le médium docteur slime et je suis là pour vous présenter un peu mes spécialités j'espère que tout le monde se porte bien je suis là pour vous passer un peu de rituel comme vous le savez déjà ce n'est pas la première fois année la deuxième fois je fais mes vidéos beaucoup de mes clients qui ont été satisfaits me connaît mais aujourd'hui c'est une l'honneur de la plaisir de faire un petit rituel pour gagner l'autorité. cela je suis là pour, pour pouvoir vous présenter un peu de mes rituels sinon ce n'est pas aujourd'hui je fais mes vidéos et c'est nouveau. Essayez d'abonner à ma chaîne et observez bien mes vidéos. Suivez bien jusqu'à ce que les ruptures vont finir. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, la rupture de la loterie. Beaucoup de personnes ont été contactées par des faux marabouts pour le travail spécialité Je suis là pour faire beaucoup de travail. Ce n'est pas le seul travail de l'autorité que je fais. C'est mon travail. Et cela, ça se fait beaucoup des années. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Donc, je suis là pour vous montrer ceux qui s'en doutent pour le travail. Que Dr Slim, au plus 229 91 21 22, 60 27. Voilà mon WhatsApp et mon numéro téléphonique. Quand ce n'est pas la première fois, je suis là pour vous montrer un peu la démonstration de mon travail. Et je remercie beaucoup à chaque client qui fait mes vidéos et essayé de partager. Et je suis là ça va sauver beaucoup de personnes. Je suis là pour vous montrer un peu de rituel. Essayez d'être en direct avec moi. Parce au jour au jour de ce qui se passe dans notre pays, beaucoup de personnes s'en doutent pour ce qui se passe en Afrique, au Bénin. C'est un pays de vaudons. Et ce sont nos ancêtres qui nous ont donné ces dons d'utiliser pour sauver les gens. Mais au jour au jour de nos jours aujourd'hui, nos enfants qui ne voulaient rien le faire et mettent dans les gens, dans les victimes, des problèmes sur les réseaux sociaux, un peu bien des portefeuilles magiques pour faire la multiplication, pour envoler l'argent des gens. Je suis là pour vous montrer la réalité de mon travail. Et je vais vous présenter aucun portefeuille ne se fait pas à la réseaux sociaux, parce que c'est une grande rituelle qui se passe des jours au jour et des sacrifices. Tuer des bœufs, des moutons, faire des rituels. Je ne pourrais pas tout vous expliquer. Et tous mes collègues qui me connaissent déjà, je suis là pour vous montrer. Donc, pour ne pas beaucoup parler, essayez d'abonner à ma chaîne. Partagez mes vidéos. Regardez bien mes vidéos. Suivez-moi ma chaîne 24h sur 24h. Vous voyez mes rituels je vais vous montrer un petit démonstration cette papier c'est une rituelle de l'autorité nous allons passer quand nous allons pouler c'est grâce à cela on fait le rituel de l'autorité quand ça va pouler vous allez savoir que vous avez la chance d'être avec le docteur slève par WhatsApp, hasard vous essayez de me contacter, peu n'importe dans quel pays, peu de jeu de loterie, retour d'affection, peu n'importe de problème que vous avez, essayez d'approcher de moi, contactez-moi par WhatsApp ou soit appelé téléphonie direct au plus 229, 91-21-69-27 et excusez-moi beaucoup à passer à la dénonciation de loterie. Je vais vous montrer un peu de démonstration. Passer jour au jour, beaucoup de personnes n'ont pas confiance avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux de nos enfants aujourd'hui. Toteur Slam est là, là pour sa sortie de la pauvreté de la souffrance. Vous prenez le papier, c'est notre travail, vous ne pourrez pas le faire. C'est un travail de chance pour gagner l'autorité. Nous allons passer les rituels. Tout ce qui a été déjà préparé, c'est là. Parce que nous ne pouvons pas prendre le temps pour pouvoir vous expliquer tout. Et peu importe le problème que vous avez, essayez d'approcher de moi. Docteur Slab, voilà mon WhatsApp. Essayez de me contacter. Rejoignez-moi dans mon palais. Voyez-vous comment le virtuel de l'autorité se passe Pour ne pas beaucoup parler, je vais vous laisser un moment. Ce, ce n'est pas l'occasion de vous expliquer tout. Essayez de me contacter au plus 229 91 21 627. Je suis là pour vous remercier beaucoup pour ceux qui ont eu le temps de regarder cette vidéo et abonner à ma chaîne, partager beaucoup. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.